Hello, hello Dans cette vidéo, j'aimerais vous présenter l'importance de créer un programme de groupe pour développer son business et pas se contenter juste d'un programme d'accompagnement individuel. Je m'appelle Lingen, ça fait maintenant trois ans qu'on a développé un business à six chiffres et depuis un an et demi, deux ans, on accompagne maintenant les coachs, les coachs et formateurs et à travers cette vidéo, j'aimerais vous partager ce que nous, on a vécu, ce que nous, on a fait pour avoir ce business à six chiffres et je suis sûr que ça va vous apporter beaucoup de valeur. Let's go la première chose que j'aimerais vous partager, c'est le problème euh, de l'accompagnement individuel. Alors, il y a plein d'avantages. Ce n'est pas mon objectif aujourd'hui de promouvoir l'intérêt du coaching. Hein. J'ai créé un livre sur ça, euh, je suis coach, je me fais coacher, donc c'est génial. Par contre, il y a des limites et les voici. Tout d'abord, l'impact est limité dans le sens où bah, vous ne pouvez pas aider 100 personnes en même temps parce que votre temps est limité. Vous ne pouvez pas faire du coaching individuel avec 100 personnes. Donc ça, c'est dommage. Deuxième chose, c'est votre temps disponible. Quand bien même vous voulez aider 10, 15, 20 personnes, eh ben vous allez devoir rogner sur votre temps avec votre famille, votre temps disponible, euh, votre, euh, vous allez négliger peut-être votre santé, vos activités sportives, euh, vos activités en dehors de votre business. Et ça, ça va avoir des répercussions sur le long terme. Donc ça, c'est un autre problème. Autre chose, c'est que quand vous accompagnez plusieurs personnes qui ont la même problématique, eh ben souvent vous vous retrouvez à répéter la même chose encore et encore auprès de plusieurs personnes et en fait ça crée une certaine fatigue et un certain ennui. Et si vous êtes comme moi, bah, dès que l'ennui commence à naître, et bah vous euh, avez du mal à euh, développer votre business et à garder de la motivation. Autre problème, c'est le risque de confrontation. Alors ça, je ne sais pas si vous l'avez déjà vécu, mais quelquefois, vous avez des clients... Il y a une résistance, ok. Vous les, vous les aidez à réfléchir, vous leur posez des questions, vous les challengez, vous les guidez, mais non, je ne veux pas, je ne veux pas, ou euh, voilà. Et ça, ben, ça peut poser un problème quand vous êtes en confrontation avec votre client, ce n'est pas le plus agréable. Et parfois, cette même personne qui est dans un groupe, le fait que le groupe lui donne un feedback et partage avec bienveillance leur retour d'expérience, eh ben, la même chose dit non pas par vous, mais par un groupe de plusieurs personnes, peut avoir un effet beaucoup plus euh, impactant et aider la personne à passer à l'action parce qu'elle va se dire « Ok, d'accord, bon, bah, en fait, il avait raison, euh, si les autres le disent. » Parce que quelquefois, vos clients vont avoir cette idée de « Oui, mais lingen il ne me comprend pas, ça fait longtemps qu'il est plus débutant, euh, moi, je suis différent. » Et quand d'autres personnes du même niveau commencent à lui dire la même chose, « Ah, ok, et là, on va passer à l'action. » Et puis, il y a un dernier risque aussi, c'est de trop influencer. Okay. Ça, c'est le risque, c'est que quand vous êtes coach et que vous faites du un à un, bah, vous voulez tellement que votre client réussisse qu'à un moment donné, vous sortez de votre rôle et vous allez dire « faites ci, faites -y, fais -y, fais -y, fais -y, fais -y, ça ». Et puis, si l'échoue, bah, ce sera la faute de qui Ce sera plutôt de votre faute puisque c'est vous qui avez donné des conseils. L'avantage d'un groupe, c'est que vous guidez, mais c'est le groupe qui fait avancer et ça permet à la personne de réfléchir et non pas de se faire influencer par une personne parce que si ça ne marche pas, elle peut penser que ça, euh, le problème vient de vous alors qu'en fait, s'il y a plusieurs personnes qui l'influencent et qu'elle prend une décision, elle comprendra que sa décision elle vient euh, d'elle-même. De, Donc ça, c'est les différents problèmes du coaching individuel et le groupe le problème du, de groupe, l'accompagnement de groupe adresse ces problèmes-là. Mais, mais, mais, personnellement, j'ai une croyance limitante et je sais que beaucoup, beaucoup de gens l'ont et j'aimerais adresser ça avant de, de passer à la suite. C'est cette idée que l'individuel, c'est quand même meilleur que le groupe, notamment à cause de deux choses. C'est cette idée que ce qui est rare est plus cher, donc c'est mieux. Okay. Ce qui est rare est plus cher et donc c'est mieux. Si je vous dis que vous allez à un concert privé euh, de Adèle et qu'il n'y a que 10 personnes, vous allez vous dire que c'est plus rare, il y a moins de personnes, donc c'est beaucoup plus cher et donc c'est forcément mieux. Bah, même si je pense que ça peut être très bien d'être à 10, d'être dans une grande salle de concert avec 10 000 personnes qui chantent, ça peut être génial aussi. Okay donc ce n'est pas forcément mieux juste parce que c'est plus rare. Ce n'est pas vrai. Pas vrai. Euh, un dîner en tête à tête avec un ami, ce n'est pas forcément mieux qu'un dîner avec 5 personnes parce que le groupe apporte une autre énergie. Et il y a aussi un autre facteur qui peut vous ralentir, c'est la culpabilité à facturer le même tarif, alors que ça me fait gagner du temps. Il y a cette idée qu'avant, j'avais 5 clients et que, qui me prenaient une heure par semaine. Maintenant, je fais, admettons, un coaching de 2 heures pour les cinq personnes du coup j'ai économisé trois heures donc je vais pas faire payer à mes clients aussi cher qu'avant parce que là euh, moi j'ai économisé trois heures euh, faudrait que je le redistribue ce gain ça se fait pas c'est un peu l'idée de quand vous allez prendre un cours euh, collectif bah plus un monde moins c'est cher et bah pas forcément parce qu'en tant qu'entrepreneur ce qui est intéressant la seule chose qui vous intéresse c'est la valeur que vous apportez à vos clients vos clients ça leur est Égal si vous économisez 10 heures ou pas. Si vous travaillez une heure ou 5 heures ou 20 heures, ce qui les intéresse, c'est qu'ils avancent sur le chemin pour atteindre les objectifs qui leur importent. Tout le reste, c'est pas important. Donc si le groupe peut apporter autant de valeur, voire plus, sans que ça vous coûte plus de temps, il n'y a pas de raison de facturer moins cher, en fait. Il n'y a aucune raison, puisque le client, ce qu'il achète, c'est pas le temps que vous avez passé, c'est le résultat. À partir de là, j'aimerais vous présenter quelques bénéfices du coup, du programme de groupe. C'est que bah, déjà, vous pouvez donc gagner plus d'argent. Vous avez une plus grande contribution parce que vous pouvez aider plus de gens. Vous travaillez moins, donc plus de temps avec les gens que vous aimez et à faire certaines activités en dehors du travail. Vous pouvez automatiser à long terme. C'est que quand vous lancez un programme de groupe, vous commencez à prendre moins d'importance, ce qui est une très bonne chose parce qu'un jour, vous pourrez peut-être sous-traiter ce programme de groupe et avoir un autre coach qui travaille à votre place. ok C'est peut-être très challengeant pour vous d'y penser, mais imaginez votre vie dans 5 ans, 10 ans. Est-ce que vous avez vraiment envie tous les jours encore de coacher Peut-être que vous aspirez à autre chose. En tout cas, ça peut vous le permettre. Et puis, c'est plus fun et c'est plus convivial de faire du coaching. Okay J'aime bien, moi, passer du, un, du temps un à un avec mes clients, mais euh, je vais pas vous raconter d'histoire. Bien sûr que je préfère quand on est en groupe. C'est beaucoup plus sympa, c'est beaucoup plus fun. Et du coup, si vous avez décidé de lancer un programme de groupe, voici quelques pistes pour vous aider. Euh, forcément, je ne peux pas rentrer dans trop de détails dans une courte vidéo, mais à partir de ce que je vais vous donner, vous aurez de quoi avancer. La première chose, c'est euh, d'ajouter un contenu d'auto-formation. Des formations en ligne que vous pouvez même donner en direct si vous voulez, ou c'est des vidéos enregistrées pour que vos clients puissent <coughs> recevoir un cursus de formation euh, commun à tout le monde. Comme ça, quand vous faites les coachings, c'est du vrai coaching. Il n'y a que du coaching. Et le coaching en groupe, vous, vous pouvez faire une à deux sessions par semaine. Et puis, j'ai mis entre parenthèses, parce que vous pouvez très bien faire du coaching individuel en plus, si vous le souhaitez. ok Et on va parler des fréquences après, parce que vous pouvez aussi cumuler les deux. Donc, le collectif, ça va être une à deux fois par semaine avec vous l'individuel ça peut être une à quatre fois par mois donc chaque semaine ou une fois par mois avec vous un autre coach et puis ce, ce coaching va notamment traiter de suivi euh, ou de points plus techniques ok je rentre pas dans plus de détails euh, mais voilà si vous comprenez pas du tout ce que vous venez de voir là c'est que c'est pas important mais si vous comprenez vous comprenez euh, l'importance comme ça je peux passer à la suite. Euh, la suite, j'aimerais vous parler de la durée. Ok, C'est un programme de 3 à 6 mois. 3 à 6 mois. Évidemment, vous pouvez faire 12 mois ou 2 mois, mais ça, c'est important pour vous euh, que, que, que je vous donne une base. Le tarif, ça peut être 1000 à 000 euros par personne. Par personne, hein, j'entends bien. Et puis, si vous voulez quelques idées de bonus, c'est ce que nous, on a fait avec des clients. Hein. Un pack de bienvenue avec un livre, un carnet, des goodies... Vous pouvez faire des immersions en présentiel, en ligne, ajouter des formations complémentaires. Donc voilà, voilà, j'ai essayé de compacter en un minimum de temps tout ce que qu'on a mis en application et qui nous a permis de générer euh, plus d'une centaine de milliers d'euros, même plus de 200 000 euros euh, grâce à des programmes de groupe. J'espère vraiment que ça, euh, ça vous aidera. Et si vous voulez aller plus loin, eh ben nous on a tout un programme qui peut vous accompagner à lancer votre programme de groupe justement euh, qui se passe sur six mois s'appelle Ascension. Donc, si ça vous intéresse, bah, contactez-moi, je serai ravi, ravi de vous présenter ce programme. Vous avez la possibilité de prendre un rendez-vous en dessous de cette vidéo et euh, on aura l'opportunité de partager 20 minutes ensemble pour faire connaissance et voir si le programme est fait pour vous. Je vous souhaite le meilleur, passez à l'action et euh, j'espère, je vous souhaite de vivre au moins la même chose que moi qui est de pouvoir contribuer dans la vie de tant de clients de manière fun, parce que c'est juste une sensation géniale. Et forcément, je vous souhaite la même chose. Allez changer le monde. Ciao, ciao